En 2014, le, le pavé a explosé, on l'a autodissou, on a fait l'autodissolution du pavé. Pour te dire qu'on avait quand même un certain nombre de, de dysfonctionnements et qu'on n'a on a pas trouvé la recette miracle non plus. Quoi. Et la Scope, le contre-pied, qui continue à faire euh, principalement de la formation, enfin de la déformation, une nouvelle association. Oh, ça s'appelle La Trouvaille, c'est une association qui a une couleur plus féministe et qui bosse plus sur... Euh,